Avez-vous déjà rêvé de voyager dans le temps Avec Time Explorer, vous incarnez Romain qui se retrouve un jour projeté par accident au 23e siècle. Vous ah découvrirez un monde hyper technologique. Vous ferez la connaissance de personnages au caractère bien trempé. Encore un promoteur J'ai déjà dit que je ne vendrai pas ma boutique Votre interprétation est inexacte. Oh, oh. Bien sûr que nous sommes en 2222. Vous avez une panne avec votre implant mémoriel Si vous voulez, j'appelle un robot chirurgien pour vous arranger ça. Non, merci. Mon implant mémo-truc euh, marche très bien. Encore beau L'accès au centre-ville est réservé aux résidents. Et vous n'avez toujours pas l'air d'être du coin. Monsieur le robot agent J'ai toujours vécu ici, mais j'ai oublié mon badge. Vous allez essayer de me faire le coup combien de fois Mais dans ce monde, la technologie n'est pas toujours au point. Regardez-moi ce travail. Mon robot glacier s'est emballé. Il me fiche une pagaille monstre dans la préparation des glaces et des crêpes. Erreur 104. Fuite détectée dans le circuit de commande principal. Vous devrez aider les habitants à résoudre leurs problèmes. Je peux vous aider Volontiers. J'ai des problèmes pour trier des nombres, pour calculer des échelles, pour effectuer des conversions de mesures et pour calculer des volumes. Allons-y pour les conversions. Oui, ça me semble correct. Je n'arrive plus à faire mon travail. Mon logiciel rédacteur ne fonctionne plus du tout et je dois absolument rédiger deux brochures de voyage. Quel est votre problème avec les participes passés Et vous devrez enquêter dans toute la ville pour trouver un moyen de rentrer chez vous à votre époque. Bonjour, je suis un RoboNews et je vous informe 24 heures sur 24 de toutes les actualités. Description. Réacteur électrique de type Z machine de quatrième et dernière génération. <cười>